If you dial zero on the telephone, you'll get the operator, l'opératrice. She'll ask you, who do you want to speak to? À qui voulez-vous parler? Or perhaps just what name? Quel nom? You reply, I want to speak to whoever it is. Je veux parler à... To telephone someone is easy. Téléphoner à quelqu'un. I telephone you is je vous téléphone. If I have forgotten the name, I say... J'ai oublié le nom. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Oh, J'ai oublié... <laughs> Hello. À qui voulez-vous parler, monsieur? Pardon? À qui voulez-vous parler? Je veux parler à... Oui? Je veux parler à... Quel nom? C'est pour ça que je vous... <rire> donnez-moi un nom. Vous voulez un nom? Oui, donnez-moi un nom. Pauvre mademoiselle, vous n'avez pas de nom. Pas moi, vous! Ah, oh, moi! Alors, quel nom? Sol. Sol qui? Juste Sol. C'est tout? Oui. C'est tout. C'est le seul nom que j'ai. C'est mon nom. Mais non, non. Pas votre nom. Le nom de la personne à qui vous voulez parler. C'est pour ça que je vous téléphone. J'ai oublié son nom. Mon Dieu. <rire> à qui voulez-vous parler? Who do you want to speak to? Quel nom? What name? Je veux parler à... I want to speak to... J'ai oublié. I've forgotten. If you get excited, l'opératrice may say, Calm down. Calmez-vous. She may ask, What number do you want? Quel numéro voulez-vous? If you don't know, look up the number. Cherchez le numéro. Dans le bottin. In the directory. Dans le bottin. Le bottin is usually found beside the telephone. À côté du téléphone. If, like Saul, you can't read, you'd have to say, I can't do that. Je ne peux pas faire ça. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Non, ce n'est pas monsieur. Calmez-vous. Je l'ai. Je l'ai. Vous avez quoi, monsieur? J'ai le nom. C'est comme calmez-vous. Euh, tout. chou, loup, scou, scou, scou, scoubidou. Calmez-vous. parler à Monsieur Scooby-Doo? Oui, s'il vous plaît. Alors? Alors quoi? Alors, quel est son numéro? Ah! Où, où, où est le numéro? Non, ça, c'est pas son numéro. Ça non plus. Vous avez oublié le numéro aussi. Oui, j'ai oublié le numéro. Alors, cherchez son numéro dans le botin. Dans le botin? Oh, oui. Mais j'ai pas de bottin. Il y a un bottin à côté du téléphone, monsieur. À côté du téléphone. Ah, vous voulez dire le grand livre. Oui, cherchez son numéro dans le grand livre. Mais je ne peux pas faire ça. Ah, pourquoi pas? Parce que je sais pas lire. Vous, mademoiselle, vous savez lire? Mais oui! Vous voulez lire pour moi, mademoiselle? Quel numéro voulez-vous? What number do you want? Cherchez le numéro dans le bottin. Look up the number in the directory. À côté du téléphone. Beside the téléphone. Je ne peux pas faire ça. I can't do that. If you know the number, si vous savez le numéro, you don't need to look it up. Vous n'avez pas besoin de le chercher. But if you do look up the number, you find it beside the name. Vous le trouvez à côté du nom. If there isn't a Monsieur Scooby-Doo in the directory, you'd say, Il n'y a pas de Monsieur Scooby-Doo dans le boitin. If you want to say, He lives in such and such place, it's, Il habite, à Toronto or wherever. D'accord, monsieur. Alors, Scooby-Doo, S-C-O, scooby, au scooby ma Mademoiselle, ma ma ma scooby Mademoiselle, Mademoiselle. Oui. Pourquoi, Pourquoi vous dites Scooby-Doo, Scooby-Doo Parce que je cherche le nom. Oh, pauvre mademoiselle, vous savez le nom. Vous n'avez pas besoin de chercher son nom, vous avez besoin de chercher son numéro. Oui, monsieur. Mais pour trouver son numéro, il faut d'abord trouver le nom dans le boîtier, parce que le numéro est à côté du nom. Le numéro est à côté du nom. Alors, Scooby-Doo, euh, non, il n'y a pas de monsieur Scooby-Doo dans le boîtier. C'est impossible. Je sais que son nom est là. Je le connais, le monsieur. C'est M. Scooby-Doo. Il n'y a pas de M. Scooby-Doo dans le bottin de Toronto. Il n'habite pas à Toronto. Il habite à Vancouver. <rire> Vous n'avez pas besoin de... You don't need to. Vous le trouvez à côté du nom. You find it beside the name. Il n'y a pas... There isn't... Il habite à...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 C'est pour ça que je vous... Donnez-moi un nom. Vous voulez un nom? Oui, donnez-moi un nom. Pauvre mademoiselle, vous n'avez pas de nom. Mais pas moi, vous. Ah, oh, moi. Alors, quel nom? Sol. Sol qui? Juste Sol. C'est tout? Oui, c'est tout. <rire> c'est le seul nom que j'ai, c'est mon nom. Mais non, non, pas votre nom. <rire> le nom de la personne à qui vous voulez parler.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 Vous voulez lire pour moi, mademoiselle D'accord, monsieur. Alors, Scooby-Doo, S-C-O, Scooby-Doo. Ma, mademoiselle ma, ma, ma, scooby -Doo, Mademoiselle Oui. Pourquoi vous dites Scooby-Doo, Scooby-Doo Parce que je cherche le nom. Oh, pauvre mademoiselle, vous savez le nom.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 Il n'habite pas à Toronto, il habite à Vancouver.